Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais tranquille, oh là là, mais quelle guerre footballistique à laquelle on vient d'assister, c'était absolument incroyable, magnifique, même si mon pays d'origine vient de se faire littéralement laminer, que dis-je, mon pays s'est laminé tout seul, tu vois ce que je veux dire, le Mali jouait contre la Tunisie aujourd'hui, et c'est pas la Tunisie qui nous a frappés, c'est nous-mêmes qui nous sommes frappés, tu te rends compte celui qui a marqué contre son camp, juste après, il s'est mangé un carton rouge. Oh là là, mais quelle malchance pour les Maliens. Tu te rends compte Tu vois, quand on dit, il y, y a des chances dans le foot, il y, y, y a des règles qu'on qu n'arrive pas à comprendre, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, là, le Mali, on a la poisse au niveau footballistique. Tu comprends On ne sait pas jouer le stade, là. On a construit juste ce stade. Parce que... On a eu un petit peu de moulin, un petit peu d'argent, et on a dit, voilà, on a une bonne équipe, on a quelque chose qu'on peut faire avec avec le futur dans le football. Mais regarde comment on n'a pas de chance. Regarde ça hein On se fait fracasser par nous-mêmes. Maintenant, le Mali marque tout seul dans son camp. Mais non, mais les gars, on, on connaît les règles du foot. Hein? On sait que normalement, nous, là, quand on a une équipe, on marque pas contre dans, dans notre propre camp. On marque dans le camp des autres. Hein non mais de toute façon euh, voilà, on va pas se mentir après la Coupe d'Afrique euh, des Nations euh, qu'on a fait, euh, on pouvait pas s'attendre à une grande euh, une grande équipe du Mali. Voilà, on s'est fait les... on a, on a rien vu ce soir franchement comme d'habitude, les mêmes problèmes et euh, l'entraîneur quand on lui parle de ça lui, il insulte la population Comme si lui, il était au courant De toutes les logiques de football Comme si lui, ça a été un grand joueur Comme si lui, il a gagné tous les trophées Comme si lui, il était historiquement Et tu sais que lui, il a dit Que lui, il était comme Pep Guardiola Que c'est lui qui, qui donne des leçons à ceux qui donnent des leçons C'est ça notre entraîneur Bon bref, on va passer à l'autre match Absolument incroyable Entre le Cameroun et l'Algérie Oh là là, les Algériens, ils ont carrément briser la malédiction de Japoma. Tu sais que l'Algérie, ils n'ont pas réussi à gagner un seul match dans ce stade. Mais ce soir, grâce à Vincent Aboubakar qui a ouvert sa bouche un jour avant le match, ils ont trouvé la force d'aller les fracasser chez eux, devant un stade rempli de tous les Camerounais. Oh là là, franchement, ce soir, j'aurais pas kiffé être un Camerounais. Parce que là, franchement, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu une honte quand même. L'Algérie, ils viennent chez vous, ils n'ont rien fait pendant la Cannes. Vous vous êtes moqué d'eux. Ensuite, quand ils viennent chez vous, vous dites que, ouais, ils veulent euh, euh, se refaire une image par rapport à la Coupe d'Afrique, mais ils vont rien faire ici. Et ils vous fracassent chez vous. Tu te rends compte de la dinguerie Toi, Vincent Boubacar, pendant la Coupe d'Afrique, tu as été le meilleur buteur. Hein tu as mis plus de buts que Messi en a mis sur toute une saison. Plus de buts que Icardi B. Mais là, ce soir, tu n'as pas pu jouer tout le match. Explique-nous pourquoi tu es sorti. Parce que nous, on n'a rien compris. Tu joues la mi-temps et après, tu t'en vas. C'est quoi Tu es encore euh, toujours énervé par rapport à la, à la finale ou la demi-finale, où tu es en train de te dire que ouais, euh, voilà, euh, tout le monde joue pour soi, chacun n'a pas envie de jouer, tout le monde ne veut pas jouer pour l'équipe, chacun veut jouer pour sa gueule, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner. Écoute, ce soir, ce que tu as fait, c'est vraiment pas cool. Là, je, si t'étais si blessé, je retire tout ce que j'ai dit, mais si t'étais pas blessé et t'étais fâché par rapport au jeu de ton équipe et t'es sorti, ça, ce n'est pas une attitude de capitaine. Oh là là, mais Vincent Aboubou, toi, t'es méchant, hein Qu'est-ce qu'il y a Hein T'es fâché Mais prends le lead Rigobert Song Song, toi aussi là, t'es un ancien, t'es une légende. Tu peux pas parler aux petits là qui jouent sérieusement c'est quoi ça, les, le, le, le, le jeu qu'ils nous ont fait, là Tu sais que là, le peuple, il les attend au tournant. Là, vous allez aller en Algérie. Si vous ne faites pas un exploit, ça va être chaud pour vous. Hein ça va être très, très chaud pour vous. Et toi aussi, Samuel toi, commence à aller parler à tous les petits que vous avez pris dans votre équipe. Parce que là, là, oh là là, déjà, il y a eu la désillusion de la Coupe d'Afrique à domicile. Défaite de l'Algérie. Défaite contre l'Algérie à domicile. Si vous ne participez pas à cette Coupe du Monde, yaïe, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, moi, euh, ben, bravo à l'Algérie. Ils ont très très bien joué. Voilà, donc euh, c'était le jour et la nuit par rapport euh, à, à la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on les a vus de nouveau euh, ben, comme une équipe, comme avant euh, toutes leurs défaites. Et là, franchement, euh, on ne va pas se mentir que je ne vois pas comment le Cameroun pourrait défaire l'Algérie. Surtout que là, on a vu que tous les joueurs qu'il a là, sur le banc, ils sont frais. Tu vois ce que je veux dire Là, il y a Fégouli, là, il est venu, il est rentré vers la fin, il avait une petite gêne physique, mais en Algérie, il va être en forme. Là, ça va être une équipe qui est doublement sur... Euh, comment on dit là Ils vont être... Oh là là, ils vont avoir tout à tout le stade... Oh mais vous allez... Vous les Camerounais, vous allez devoir rentrer dans le stade rempli d'Algériens, rempli, rempli à rabord, ça dégouline d'Algériens, et c'est là-bas que vous allez rentrer pour aller fracasser des Algériens. Wow, wow, wow, bon courage, bon courage à vous, hein. en tout cas, force à toutes les équipes, hein. voilà, donc le Mali, on va pas se mentir, c'est pas encore terminé, même si ça va être très compliqué parce qu'ils ont encore laissé les anciennes règles pour l'Afrique. Tu vois, quand c'est en matière mondiale, on change tout sauf pour l'Afrique. Nous, on a encore les anciennes règles. Même la Ligue des Champions, elle a changé de règles. Nous, on a encore les, les, les anciennes règles. Du coup, le match de la Tunisie qui nous ont fracassé aujourd'hui, enfin, les Maliens se sont auto-fracassés. Auto on appelle ça l'auto-mutilation. On a pris nous-mêmes des, des, des, des ceintures et on s'est fouettés tout seuls. Tu vois ce que je veux dire Tu vois les Congolais, eux ils attrapent la ceinture, ils fument les gens. Tu vois Fument boue Fument boue Sauf que nous, on fument nous-mêmes. Tu vois C'est comme ça, on est tellement gentils les Maliens. Tu vois ce que je veux dire On a dit aux Tunisiens, non mais c'est vrai, il y a eu de la triche en Coupe d'Afrique contre vous, du coup on va marquer contre notre camp. <rire> C'est bon, tranquille, oui, on est frère, voilà. Tu vois, c'est comme ça, les Maliens. Donc, euh, on ne va pas se mentir que là, on a mis carte sur table. La Tunisie avait un différent avec le Mali par rapport euh, à la Coupe d'Afrique. Vous aviez une revanche à prendre, vous l'avez prise. Maintenant, on est à 0 à 0. Il faut que le Mali gagne au moins de deux buts d'écart. Tu comprends Là, c'est ça. Sinon, euh, voilà, c'est terminé. Si on arrive là-bas, on leur met deux 0 on est absolument qualifié. S'il y a un zéro, ça va en truc. Si y hein, partout, c'est la Tunisie qui gagne. Tu comprends Donc euh, là, euh, ça va être compliqué euh, pour le Mali. Mais grosse force au Mali. En tout cas, ça va être super compliqué pour le Cameroun. Parce que nous aussi, là, les Maliens, on va devoir re rentrer dans un stade tunisien. Rempli de Tunisiens. Ça me dégouline de Tunisiens partout. Des Tunisiens qui sont là. Allez la Tunisie Et nous, les petits Maliens, on va être là sur le terrain en train d'essayer de fracasser les Tunisiens. Donc force euh, à toutes les équipes. Et là, on va regarder le prochain match euh, entre euh, le Sénégal et l'Égypte. Oh là là, ça va être du grand n'importe quoi. Et quoique aussi, il y a la France contre la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est un match amical. Euh, on va voir euh, si les Ivoiriens ils sont venus en France à Marseille pour faire du coupé décalé ou bien euh, pour jouer au foot.